Bon, là y'a de l'action les amis, donc on remet la cam. Hey! Non, il euh, être... Salut à tous les amis! <rire> Salut à tous les amis, c'est David Game okay. on, on est trop <rire> de Ok les gars, de... c'est ouais. cette Venise game. Non mais tu te fous de ma gueule là. C'est ton niquer 3 games, c'est pour que tu fasses les lives Tu, tu check un petit peu, tu, vois, tu les éteins et tout pour pas trop te garder. C'est bon, je comprends pas. Eh ah, mais, bon, mais c'est le, le premier jour, tu a beaucoup pouvoir C'est le premier jour, tu verras 30 37% là, fais attention mec. Regarde sur les caméras là, les... c'est-à-dire, ouais, euh, il y a Moi, j'ai une classe pour le d'épée, il devrait faire plus de vidéos. Il est à son côté, tout être Là, il est là. là, là. Ah, en Mais t'en as plus que moi parce que moi, j'ai la flemme de monter. Ça fait ouais. chier. Le parce gars, on a supprimé deux. <rire> <rire> pour la petite anecdote, il y a une histoire de supprimation mon gars. Suppression en <rire> Qui fois, il va courir, se projette contre les corps il se projette contre les corps Attends, attends, je vais Est-ce que. Si le me fait, le fait, il faut parce que les 사람... gens me marrent. C'est arabes tu as arrêté de manquer de respect aux tu arrêté de manquer de C'est filmé! vrai, je dans la boîte. En vrai, je me la son... Ah Il m'a Oh clap hey, Heureusement que j'ai des gènes de 4 heures parce tu vas hey bien foutre là Hey guys là, là, là, là il est 5 heures du matin oui, ça Il est 5 h du matin Il est là est avec sa grosse set là Mais ah, là il ah, faut que ah, tu scarrilles Wow Wow Tu mets la porte Ta grosse merde Il a disparu le monsieur Et là ça va se corser toi On parle pas de la corse comme ça Bordel Il y a un nouveau mode qui est apparu sur cette cam je crois y ouais, a un moment il te fait avoir ses yeux du passé C'est Foxy non ouais. C'est le renard Ah hein, ouais. enfin, là, là, le, ouais, ouais. le démon renard à 9 queues Ah lol en un long, Le seul qui a 9 queues c'est moi un Pote euh, je... Bon je vais aller brancher mon téléphone une fois again Mais, mais, mais en plus dit. tout ça c'est Ricard moi j'ai pas envie qu'on voit, qu voit toute ma vie On euh, va cuter euh, enfoiré On voit toute ma vie des filles crois que les cuts ça existe pas quoi ça il, <rire> il est gay il est gay Oh oh a un mec a un mec a un mec Vas-y vas-y fais le venir comme ça moi j'ai baisse sa mère Moi je me. arriver Attends juste pour faire plus flipper je mets le son un petit peu plus haut. T'as mais nous pour nous faire le son je fais. faire. d'ailleurs. Voilà. Ouh Ah mais c'est c'est moi Putain on est censé record ça comment tu mettras la lumière Tu mettras la lumière en fardeau Je vois rien Je vois rien Je vois rien Je sens que c'est un truc qui se passe au niveau des caméras, faut faire autre chose. Ah faut que c'est les Ah faut que c'est ça mais... Je crois que je sais qu'est-ce qui va se passer. Je crois que je sais qu'est-ce qui va se passer. Ouais, elle est J'en étais seul sur ta Mais rien, et en même temps, il y a des téléphones en même temps. T'as aussi des cons dont tu regardes même pas qu'il y a des screamers comme si, je, je le savais, je l'ai vu. Sûr, le mais il ça le ça savait. comment tu la vidéo <rire> Moi, je le savais quand il tu, a... tu check la caméras et quand le truc est bloqué, c'est à dire qu'il est en train de. Game over, t'es mauvais déjà. Je Fais continue, fais continue. Continue. Yeah, on est là, on continue. On est des beaux frères. Ah, je suis clair, je que t'avais cliqué sur les Pour cette fois, je ne touche pas à ça. Je vais vous montrer que ce jeu est absolument pas effrayant. En vrai, je suis sûr t'es Je suis avec mon chat. Ah, voilà, je peux remplacer. Je suis avec mon gars par. Je suis avec mon chat. Ok, non. Oh. Je suis avec mon chat. Ah, moi, ma chat, <rire> elle est chiante, mon frère. Parce ah, pas se prendre des de comme ça. Je, la des la des main. Main. je suis avec ta mère. <rire> je suis avec mon chat. Tu mon chat à mon ah, gars mon à ta mère. <rire> ah, vous connaissez la blague du commissaire Eh mmh. bah, mets ton doigt dans mon cul, tu verras commissaire.